Bonsoir, bienvenue à l'auditorium pour cette soirée Yémen organisée par la Bibliothèque. Euh, nous avons réuni plusieurs participants qui traiteront du patrimoine yéménite, patrimoine menacé par un conflit qui fait rage depuis 2014. Bon, je vais présenter les intervenants. Tout d'abord euh, Marie-Claude siméon Senel, qui est directrice de recherche émérite en linguistique afro-asiatique. Sa communication portera sur euh, la richesse du patrimoine immatériel du Yémen, euh, les langues sud-arabiques modernes et leur littérature. Il y a également euh, à côté de moi M. Mohamed Tawaf, qui est archiviste aux Archives nationales du Yémen et également doctorant à euh, l'École nationale des chartes. Le titre de sa communication, « Les archives au Yémen, l'effet de la guerre ». Et je vois qu'il est en train d'arriver le troisième intervenant, Eric Vallée, historien, spécialiste de l'histoire du Yémen et de l'océan Indien au Moyen-Âge. Et c'est Eric Vallée qui va ouvrir cette conférence, le titre de sa communication étant Les racines historiques du conflit au Yémen. À la fin de la séance, nous écouterons Madame Chantal Pousse, qui est une lectrice de la Bulac qui a vécu au Yémen et qui nous proposera une petite projection de photographies prises récemment dans ce pays. Ces photographies seront accompagnées par la lecture d'un texte rédigé par M. Al-Sayani. Alors M. Al-Sayani n'est pas présent, il est au Yémen, où il dirige l'Organisation générale des antiquités et musées du Yémen. Mais il a rédigé en vue de cette conférence un court texte qui traite du patrimoine en tant que cible dans le conflit actuel. Et pour finir, à l'issue de la conférence, il est prévu un moment d'échange avec vous, le public. Donc, je cède la parole à Eric Vallée. Ah, voilà. Bonsoir à toutes et tous. Excusez-moi pour le léger retard. Donc, je vais essayer de présenter très rapidement donc, un certain nombre d'éléments de, de, de, de réflexion, de mise en contexte plus large euh, de... Euh, la crise que connaît le Yémen actuellement. À partir donc euh, d'un ensemble de, de travaux auxquels j'ai participé, notamment donc ce livre que vous voyez euh, ici, donc que vous ne voyez pas à l'écran pour une raison qui m'échappe. Excusez-moi. Je euh, Et alors pour afficher en fait ce qui est ici à l'écran, F5. D'accord, merci. Donc, vous verrez apparaître à l'écran euh, le titre euh, et la couverture d'un ouvrage auquel j'ai participé, auquel également euh, Mohamed, euh, ici présent, euh, a contribué, donc, euh, puisque les, les archives yéménites, les archives nationales du Yémen, ont été l'un des plus gros contributeurs à cet ouvrage. Il s'agit d'un ouvrage qui s'appelle « Le Yémen vers la République, iconographie historique du Yémen, 1900-1970 », qui est en fait un, une, un parcours dans l'histoire du Yémen euh, au XXe siècle, donc jusqu'en 1970, euh, à travers donc, euh, des fonds iconographiques dont certains sont totalement euh, inédits euh, qui sont présentés donc, et qui illustrent à la fois donc, les grandes étapes de l'histoire du Yémen euh, au cours du XXe siècle et euh, également euh, l'histoire du regard que l'on a pu porter sur ce pays puisque euh, nous sommes ici en France et donc il y, y a toute une histoire du regard euh, occidental sur, euh, sur le Yémen Alors euh, voilà, donc, vous voyez ici, donc cet ouvrage en fait, a été publié en 2012 à Sanaa par le Centre français d'archéologie et de sciences sociales donc qui est en fait un centre de recherche du CNRS et du ministère des Affaires étrangères français qui était installé à Sanaa jusqu'en 2012 et puis qui a dû quitter le pays donc assez brutalement. Et donc le stock d'ouvrages est resté coincé à Sanaa, il y a encore aujourd'hui, mais l'ouvrage est accessible en ligne. Donc voilà, je vous signale, vous avez l'adresse en haut de cet ouvrage que vous pouvez retrouver et télécharger sous la forme d'e-book sur ce site de Open Edition Books. Ah, voilà. Euh, bon, bah, je vais le laisser encore un petit peu. Donc, euh, l'histoire du Yémen, au XXe siècle, c'est euh, l'histoire d'un pays. C'est une longue histoire, l'histoire du Yémen, puisque le terme même de Yémen est un terme qui apparaît à l'époque pré-islamique. Euh, et la réalité géographique à laquelle renvoie le Yémen, donc euh, les régions montagneuses euh, du sud euh, de l'Arabie et euh, les, les régions, euh, disons, désertiques ou semi-désertiques qui l'entourent, c'est une réalité géographique qui a la vie dure. Donc Il s'agit bel et bien d'un pays qui a donc une existence historique, mais qui, comme vous le savez, au cours des 19e et 20e siècles, a été divisé en deux états, euh, avec deux histoires parallèles et parfois très contrastées, le Yémen euh, du Sud et le Yémen du Nord. Alors Cette division elle date d'une euh, série d'événements du 19e et du 20e siècle. Pour le Sud, c'est la colonisation d'Aden en 1839 par les Britanniques, et pour le Nord, on peut remonter donc à la date de 1911, qui est le moment où euh, l'imam Yahya, de la famille euh, des imams Amin al prend euh, véritablement le pouvoir sur euh, une grande partie du Yémen du Nord, et fonde un régime, en tout cas euh, donc étant un régime, l'imama Zaydit, qui euh, règne jusqu'en 1962. Euh, donc Vous avez ici, euh, donc extrait de, de, de, du livre que j'ai mentionné, donc euh, une carte française de, des années 1920, qui était parue dans, dans un article... De presse qui présente donc cette, cette division des deux Yémen dans les années 1920, donc entre le domaine de, de l'imam Yahya et puis ici au sud, le domaine d'Aden et des Britanniques. Alors, une histoire et deux, un pays et deux histoires politiques qui s'expliquent aussi par un certain nombre de données naturelles. Donc je vais très rapidement présenter la diversité de ce pays, mais qui est un pays donc avec des données géographiques très contrastées puisque euh, donc, euh, la principale ville du pays, la capitale actuelle, Sanaa, euh, se trouve donc à plus de 2000 mètres d'altitude. Euh, elle constitue donc l'un des centres de l'histoire yéménite au 19e-20e siècle. Elle se trouve donc dans un, au centre d'un un, un haut plateau, une série de hauts plateaux, euh, qui étaient donc des hauts plateaux avec, euh, dotés d'une certaine richesse agricole, euh, et autour desquels s'est constitué euh, un ensemble politique assez tôt et qui, qui est le centre du pouvoir donc, à l'époque qui nous intéresse. Mais cette histoire du Yémen du nord au XIXe et 20e siècle, elle doit être comprise comme essentiellement la réunion entre deux grands centres de culture, deux grands centres économiques, donc la région de Sanaa d'un côté, et la région située donc, au sud des montagnes du Yémen, la région autour de Taiz celle qu'on appelle de manière plus large donc, le Yémen vert, qui se distingue par l'abondance de ces cultures, arrosées, par les saisons des pluies, avec cette fameuse agriculture en terrasse. Donc vous avez deux images contemporaines hein, qui l'illustrent ici, donc des villages au perchés et puis ces séries de, de terrasses donc, qui, à perte de vue à l'horizon. À côté de ces deux grandes régions, qui constituent donc les deux grands centres du Yémen, comme je le disais, les deux cœurs de l'histoire du Yémen du Nord, se trouvent trois régions plus périphériques, plus marginales. D'abord la Tiyama, donc, qui est cette région de la côte de la mer Rouge, donc au niveau de la mer, beaucoup plus chaude, autour de, des villes d'Odeïda de, de et de Zabi, très liées à la côte africaine, et euh, qui euh, a été, tout au long du 19e et du 20e siècle, la région sans doute la plus pauvre du Yémen, et qui l'est encore aujourd'hui, et je dirais encore plus, euh, euh, avec la crise humanitaire que connaît le Yémen, c'est sans doute une des régions qui est, qui est aujourd'hui la plus touchée. Cette région de la tiama donc une autre région euh, plutôt marginale dans cette histoire du 19e et 20e siècle, c'est la région de Saada, donc euh, tout au nord du pays, où euh, l'agriculture est beaucoup plus pauvre, en raison de, euh, donc de, de précipitations beaucoup moins importantes. Euh, et ce n'est pas un hasard si cette région donc, a été finalement marginalisée encore plus après l'avènement de la République, et si aujourd'hui une partie euh, des, euh, donc des, des révoltes qui ont euh, ébranlé euh, très, très profondément euh, le régime républicain sont parties donc, du, du nord du Yémen, de la région de Saada. Enfin, une troisième région qui est aussi euh, un enjeu très important aujourd'hui, qui est la région donc, de l'Est, les marges désertiques, euh, la région de Mareb, où se trouvent notamment les forces d'Al-Qaïda, euh, depuis donc, euh, maintenant plus d'une dizaine d'années, et euh, qui est une région qui a toujours été mal contrôlée par le pouvoir, avec euh, des populations essentiellement bédouines. Au sud, euh, la géographie est plus simple, puisque euh, la géographie du Yémen du Sud, la géographie historique euh, pour le 19 e et 20e siècle, elle, elle se résume à d'une part euh, la grande ville d'Aden, euh, qui était une ville un peu à part, donc un point de relais sur la grande route de l'Inde pour les Britanniques, qui a été très tôt le lieu d'entrée de la modernité occidentale euh, en, au Yémen. C'est l'endroit, euh, on a ici quelques images historiques, des premières où s'introduisent les premières voitures au Yémen, les premiers avions. C'est également là où on voit la culture consumériste, la presse euh, libre apparaître euh, le plus tôt au Yémen. Vous en avez quelques, quelques exemples ici. Et puis euh, une autre région très importante du Sud, qui elle, est une région plus isolée qui a une histoire très à part, qui est la région du Hadramaout, donc euh, située à l'est, au-delà du grand désert, donc une région d'oasis euh, qui est ici. Alors, l'enjeu de l'histoire du Yémen au XIXe et XXe siècle, et qui se rejoue de manière dramatique aujourd'hui, c'est l'enjeu de la construction d'une nation, d'une nation yéménite, donc de l'unification de ces territoires, de ces populations extrêmement diverses, qui vivent dans des conditions contrastées, de leur unification et du partage, de la construction d'un même État, donc euh, avec différentes étapes. Cette unification du Yémen, c'est d'abord une histoire de famille, euh, puisque cette unification du Yémen du Nord a été menée, comme je le disais, par la famille des imams Hamid ad donc l'imam Yahya, euh, à partir donc, du début du XXe siècle jusqu'en 1948, un très long règne, qui est aussi un règne marqué par une forme d'isolationnisme, donc de retrait du Yémen. L'imam Yahya lui-même refusait toute une série d'innovations, à commencer par la photographie, ce qui explique qu'on n'ait conservé aucun portrait photographié de cet imam. Euh, C'était donc un imam qui a développé une vision conservatrice de la société. Euh, son fils, l'imam Ahmed, lui, euh, donc, a, a, a pris le pouvoir à partir de 1948, juste en 1962. Et il a prolongé, grosso modo, la structure du pouvoir de son père. Un régime autoritaire, fondé sur deux grandes bases sociales. Une aristocratie de descendants du prophète, les fameux Saïd, les Saada puisque la doctrine des imams zaydites et chiites, zaydites consiste essentiellement à ce que le pouvoir suprême doit être entre les mains de descendants du prophète. C'est ça qui constitue le trait spécifique de ce chiisme par rapport à d'autres formes de chiisme comme le chiisme iranien. Et puis la deuxième base de ce pouvoir, c'était une base tribale, donc les, tribus, les grandes tribus du Nord, qui ne se ralliaient pas forcément de, de bon cœur, de plein gré à l'imam, mais qui était liée par une série de, euh, de liens de contraintes. Et là, vous avez une image prise en 1946 par un ambassadeur français, de passage dans la ville de Thèse, qui présente donc euh, des, des otages tribaux euh, de, euh, de, du fils de l'imam, donc euh, à l'époque Ahmed. Euh, à partir des années 1940-1950, apparaissent des contestations de ce pouvoir aristocratique et tribal par une élite, euh, disons ce qu'on pourrait appeler, des, grosso modo, des représentants des classes moyennes, qui va euh, gagner en puissance et en force par l'alliance entre d'un côté les élites du nord du pays et les élites du sud, représentées par deux personnages éminents, euh, deux grandes figures de euh, la modernisation du Yémen, de l'établissement du régime républicain, que sont Zubairi et Norman, donc euh, les deux grandes figures de proue du mouvement des Yéménites libres. Zubairi, c'est un euh, descendant d'une lignée de grands savants du nord, donc chiites, zaïdites. Norman, lui, vient d'une famille de chaféites, euh, il a consacré une grande partie de sa vie à des œuvres d'éducation, d'enseignement, modernisées. Et euh, donc, il représente l'alliance entre le Yémen du Sud, chafaites, sunnite et le Yémen du Nord, Shiite, zaydite, le dépassement de ces clivages territoriaux et confessionnels au service de la construction d'un État moderne. Mais déjà, à cette époque, interviennent dans cette histoire des puissances régionales. L'Arabie saoudite, 1934, la première guerre yéméno-saoudienne, il faut l'avoir en tête pour comprendre aussi euh, la longue histoire des relations yéméno-saoudiennes. Euh, on a ici une image assez rare de euh, donc la, la prise de possession de Hodeïda par les troupes saoudiennes en 1934. Vous voyez le drapeau saoudien qui flotte ici sur, sur Hodeïda. Euh, cette guerre se solde donc par euh, la perte de territoire au nord du Yémen, le territoire du Asir, qui passe sous contrôle saoudien, et euh, donc se solde par un conflit frontalier, donc une non-définition de la frontière du nord du Yémen, Jusqu'à la fin du XXe siècle, jusqu'en 1999, où un traité, finalement, viendra régler cette question. C'est aussi l'intervention des puissances étrangères. À l'époque, donc, l'Italie, la France, l'Angleterre, l'Italie a des intérêts très forts. Vous voyez ici Mussolini entouré par les fils des, des imams, donc en 1927, lors de la première reconnaissance du Yémen imamite par une puissance occidentale. Et puis, un peu plus tard, dans les années 1950, le Yémen devient un enjeu de ce qu'on appelait la guerre froide arabe entre l'Arabie saoudite et l'Égypte de Nasser. Et c'est, je dirais, dans le contexte de cette guerre froide arabe qu'en 1962, avec l'appui de l'Égypte nassérienne, un groupe de soldats, de militaires, finit par euh, donc, fomenter un coup d'État euh, qui renverse l'imam Ahmed, 26 septembre 1962, et prend le pouvoir. Donc voilà, ce sont euh, ces militaires qui établissent un régime républicain. Ce régime est disputé pendant euh, 8 ans, 1962-1970, une guerre civile entre d'un côté les forces républicaines soutenues par euh, l'Égypte nassérienne mais où les Nassériens sont de moins en moins les bienvenus au Yémen. Euh, donc, euh, souvenir cuisant des Égyptiens qui explique aussi leur position de retrait euh, actuelle. Et puis, de l'autre, ce qu'on appelle les royalistes, fidèles euh, aux descendants de l'imam, soutenus par l'Arabie Saoudite. Un élément à ne pas oublier, puisque euh, aujourd'hui, ceux qui sont, disons, les lointains successeurs ou qui défendent la cause euh, Zaïdite euh, sont dans le camp opposé euh, aux Saoudiens. Euh, en 1967, également, le Sud donc, connaît un mouvement d'indépendance, euh, naît une république euh, populaire, qui deviendra ensuite république populaire et démocratique du Yémen du Sud, république marxiste, et puis, donc, on va très vite ici, 1990, réunification entre les deux Yémen, du Sud et du Nord, sous l'égide du Yémen du Nord, et à partir de ce moment-là, s'établit avec des soubresauts, notamment une, une guerre civile euh, éclair en 1994, mais un régime politique qui va, euh, grosso modo, durer jusqu'en 2011. Donc 21 ans, de régime qu'on peut résumer sous le nom de régime Saleh, hein, de régime gouverné par euh, Ali abdallah Saleh et les hommes de son clan. Vous avez ici donc, euh, un certain nombre de personnages qui, vont, euh, qui sont donc, au départ dans l'entourage immédiat de Saleh et qui vont ensuite jouer un rôle important dans la crise à partir de 2011. Dans ce, euh, cette formule politique du Yémen unifié, il y a donc un clan dominant, la famille de Saleh, qui va aussi accumuler euh, des ressources en capital très important. Hein. Saleh constitue une fortune personnelle, il continue de, dont il continue de bénéficier encore aujourd'hui. Et puis, euh, le régime est dans un jeu très complexe d'équilibre avec des forces d'opposition institutionnelles, notamment le parti islamiste, dirigé par euh, la grande figure tribale du Yémen du Nord, donc le cher Abdallah Al-Ahmar le parti socialiste yéménite, donc qui défend les intérêts du Sud, le parti zaïdite, euh, Isbel Haq, qui s'est euh, formé après l'unification apparaissent donc dans ce régime qui reste un régime autoritaire, même s'il est un régime pluraliste et avec une certaine liberté d'expression et de parole, des formes d'opposition insurrectionnelle à partir du début des années 2000. Donc euh, Al-Qaïda tout d'abord, puis à partir de 2004, le mouvement de la jeunesse croyante euh, qu'on appelle les Houthis, euh, qui va s'opposer, euh, enfin en tout cas auquel s'oppose le, le gouvernement plus exactement. À partir de 2004, s'enclenche donc un cycle de guerre dans le nord du pays, dans cette région marginalisée de Sa'ada, euh, guerre que, au départ, le gouvernement de Saleh croit pouvoir gagner très vite, et qui va finalement précipiter euh, l'érosion de, de, de ce gouvernement. En 2011, donc, euh, dans le sillage des, des autres printemps arabes, euh, le Yémen connaît aussi son printemps, avec une mobilisation populaire extrêmement importante, euh, notamment l'entrée d'un nouvel acteur, la jeunesse yéménite, une jeunesse extrêmement, euh, extrêmement vivace. Je rappelle que le Yémen est l'un des pays les plus jeunes au monde, 27 millions d'habitants, 46% de la population de, de moins de 16 ans, donc ça représente euh, presque 13 millions de, de, de jeunes. Sur ces 13 millions, euh, même si le système éducatif yéménite connaît des retards par rapport à d'autres pays de la région, mais il y a quand même plusieurs centaines de milliers d'étudiants qui sont formés, qui sont éduqués, qui ont une conscience politique. Et donc, euh, ce nouvel acteur vient bousculer le jeu traditionnel de la vieille génération, celle qui est devenue vieille, celle de l'unification, euh, ce jeu des acteurs euh, autour de Saleh et des partis institutionnels. Euh, les partis sont, sont bousculés, Saleh tente de conserver le pouvoir et s'engage finalement en 2012 un dialogue national avec un départ négocié de Ali Abdallah Saleh et euh, donc un, un, disons un forum qui est ouvert entre les principales forces institutionnelles du pays pour euh, trouver donc, une solution, un compromis. Une nouvelle constitution est, est, est négociée. Et c'est finalement ce processus euh, qui était donc euh, qui avait quand même avancé mais péniblement, qui en 2014 commence à être remis en cause par l'avancée euh, des forces du Nord, des forces houthistes, qui finissent par donc, euh, chasser, enfin en tout cas prendre le pouvoir à Sanaa. Et euh, donc c'est dans ce contexte qu'en mars 2015, l'Arabie Saoudite déclenche donc euh, à la fois donc, une série de bombardements aériens contre les forces oussistes alliées à Ali Abdallah Saleh, et euh, également un blocus, un blocus très important euh, de l'ensemble du Yémen. Alors pour terminer donc, cette, cette présentation très rapide, euh, on voit bien qu'il y a euh, ici un fil conducteur dans cette histoire, c'est la construction d'une nation, la construction d'un État, et d'un État qui s'est préoccupé, au cours de cette longue période du Yémen républicain, à partir des années 1970, de la préservation du patrimoine. Mais quel était le bilan en 2011 Donc avant le déclenchement, je dirais, de, de la crise, euh, véritablement, c'est un bilan contrasté. Certes, euh, le Yémen républicain, aussi bien au sud qu'au nord, a créé des institutions spécialisées. L'Organisation Générale des Antiquités, des manuscrits et des musées, apparue dans les années 1970, euh, qui euh, a supervisé les, les chantiers de fouilles, la conservation des, des, des monuments, euh, les musées, euh, les archives nationales, dont nous reparlera tout à l'heure euh, Mohamed Tawaf, des universités avec des départements spécialisés en histoire de l'art, euh, en archéologie, en histoire. Donc des institutions qui se sont préoccupées du patrimoine. Des lois également de protection de, de ce patrimoine. Des actions euh, emblématiques également, avec des fouilles archéologiques, souvent des fouilles d'ailleurs euh, bilatérales, hein, avec euh, donc des, des équipes étrangères, autour des grands sites antiques en particulier. Le classement d'un certain nombre de, de, enfin, de trois villes euh, historiques, euh, Sanaa, Zabid et Shibam, au patrimoine mondial de l'UNESCO, la restauration de quelques monuments prestigieux, euh, la grande mosquée de Sanaa, mais aussi euh, donc, euh, la petite mosquée qui est un, vraiment un bijou de, euh, de l'art yéménite médiéval d'Asnaf, qui se trouve à, à, à quelques dizaines de kilomètres au sud de Sanaa, qui a été restaurée par euh, notre collègue Marilène Barré au cours des années 1990 avec une équipe yéménite, qui est notamment très intéressante par euh, son, ses, ses plafonds hein, qui sont de bois décorés, euh, la madrassa Ashrafia. Symbole de euh, l'état euh, rasoulide du Yémen médiéval, qui a été un des grands moments de l'histoire du Yémen. Madrasa splendide euh, de Taïs, qui a été restauré, donc euh, dont la restauration s'est achevée en 2012, et euh, qui a malheureusement été euh, touchée par euh, donc des, des éclats d'obus euh, au cours des, des, des mois précédents. <coughs> D'autres monuments également, et puis euh, un patrimoine manuscrit important. Le, la partie la plus célèbre de ce patrimoine, c'est sans doute donc, les parchemins coraniques de Sanaa, qui constituent parmi les plus anciens par parchemin du Coran euh, conservé au monde. Euh, un investissement de la société civile aussi, c'est-à-dire des associations intéressées par la conservation du patrimoine au niveau local, au niveau national, des actions menées en collaboration avec la société civile, je pense par exemple au programme mené par euh, Anne Regour, euh, avec euh, donc, des membres, euh, de, euh, des représentants donc, de euh, grandes familles de, de Zabid pour euh, sauvegarder le patrimoine manuscrit euh, Zabidi, mais ce bilan reste un bilan contrasté. Pourquoi Parce qu'il euh, relève d'une logique qu'on observe ailleurs, une logique de patrimonialisation, c'est-à-dire de création d'un patrimoine qui se concentre sur quelques éléments du patrimoine yéménite, au détriment d'un patrimoine plus large. Et euh, ce phénomène de patrimonialisation, donc de prise de conscience de l'importance du patrimoine yéménite, s'est accompagné aussi euh, d'une euh, augmentation de la valeur de ce patrimoine, et donc de euh, pillage, de fuite du patrimoine, donc euh, la sortie illégale d'antiquités du Yémen, de manuscrits, et des formes aussi, euh, du coup, de destruction euh, de ce patrimoine, avant même euh, 2011, sous l'effet du développement du pays, hein, qui dit développement, qui dit croissance démographique exponentielle au Yémen, dit aussi extension des villes, et donc disparition progressive des monuments les plus anciens. On n'a pas attendu donc, la crise de 2011 pour voir toute une série de monuments très importants, euh, des traces de ce passé euh, ancien du Yémen euh, disparaître. Néanmoins, depuis 2011, euh, ces destructions, ces disparitions se sont accélérées, avec euh, donc, euh, les effets notamment des bombardements aériens, des combats. Ici, j'ai mis quelques images qui sont prises sur Internet. On a beaucoup parlé euh, des, euh, donc, euh, des atteintes à ce grand monument historique qui est le barrage de Mareb, à la vieille ville de Sanaa. Euh, le musée de Damar, qui a été littéralement explosé euh, sous les bombardements euh, saoudiens avec plus de 12 000 pièces euh, archéologiques et historiques qui ont euh, donc, euh, disparu, littéralement euh, donc, euh, euh, explosé. Euh, le musée également national de Taez, euh, très sévèrement endommagé. Euh, là, vous avez donc, euh, aussi une photo, peut-être on ne le voit pas très bien, mais de destruction de, de manuscrits hein, dans un certain nombre de lieux du Yémen. Donc, toute une série de, de destructions extrêmement, euh, extrêmement importantes et, euh, et irréparables. Euh, Au-delà même de ces destructions matérielles, je dirais ce qui est en cause euh, en raison de la grand, grave crise humanitaire que traverse le Yémen, qui n'est pas seulement une crise humanitaire, qui est aussi euh, un problème dans le fonctionnement des institutions d'enseignement. On a une société jeune, une société, je dirais, une jeunesse qui est pleine de promesses et à qui on interdit aujourd'hui un avenir parce que les écoles euh, ne fonctionnent presque plus, parce que les universités sont à moitié fermées. Et c'est donc la transmission de l'ensemble de ce qui a fait euh, l'histoire du Yémen, de ce qui a fait sa culture, qui est aujourd'hui euh, remise en cause. Donc voilà, je m'arrête là pour cette très rapide remise en perspective euh, et donc je, je cède la parole à, à mes collègues qui pourront se, se focaliser sur certains éléments, qui vont se focaliser sur certains éléments donc, de ce, ce patrimoine. Merci beaucoup pour ce point, de, ce point historique. Nous écoutons donc Marie-Claude Simon Senel à propos des langues sud-arabiques. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Donc, parmi les richesses euh, de, du patrimoine immatériel du Yémen, les langues ont une part très importante, même si elles sont très souvent... Je parle surtout des, des langues à tradition orale, même si elles sont euh, méconnues, voire complètement inconnues. Euh, dans les langues à tradition orale, j'inclus tous les dialectes arabes qui, au Yémen, euh, représentent une richesse absolument extraordinaire par leur diversité, par leur originalité, à cause justement du substrat qui réapparaît dans, la, dans, dans, dans, ces, dans ces parlés, et avec une littérature aussi qui leur est propre. Et je, je ne m'occuperai aujourd'hui que des langues sud-arabiques modernes qui, sont, qui constituent vraiment un patrimoine en péril. Donc, ce, cette participation est dédiée à tous les Yéménites et à tous les sud-arabophones qui, aussi bien dans le Mahra qu'à Socotra, œuvrent à la sauvegarde de leur patrimoine. Et ici, vous avez quelques portraits. Euh, ils sont des centaines avec qui j'ai collaboré depuis 1982, euh, à qui je veux absolument rendre hommage. Donc, actuellement, on a six langues qui sont parlées dans deux États différents, en Oman et euh, dans le Mahra, dans la, au Yémen. En Oman, il euh, y a le, le Mehri, le, Sokot le Pardon, excusez-moi. Euh, je vais peut-être revenir à la celle d'avant, parce que ça sera plus clair. Voilà. Donc, le Mehri est parlé euh, au Yémen, avec deux groupes dialectaux distincts importants, qui portent deux noms euh, différents. Le Hobiot est, est parlé aussi au Yémen et euh, en Oman. Et le Socotri, lui, est endémique à la région. Euh, vous avez entre entrecroché les noms des, des langues dans dans le dans la langue donc mehriyot, mehriyot, hobiot ou heobiot scotri pour le scotri en nommant une variété de, de mehri qui est nommée par les locuteurs mehriyot le hobiot, le tlehri qui on trouve aussi sous le terme de djibeli, tchahori le Bathari et le harsusi donc ici vous avez la répartition géographique de, de ces langues le le, le Mairi est parlé donc euh, au, dans le Mahra. Ici, euh, vous avez la répartition de, de, de, des langues dans, la, dans le gouvernorat du, du Mahra, qui est donc à l'est du Hadramout, et qui est souvent laissé de, de côté sur ta carte tout à l'heure. Euh, il était question que du Hadramout et pas du, pas du Mahra. Souvent, on, on incorpore, euh, à la grande désolation des Mahris, ce que je comprends, euh, le Mahra dans le, dans le Hadramout. Et euh, donc, parler de la frontière, du Wadi Masila, en gros, jusqu'à la frontière de, euh, avec Oman et un peu dans le Roub La la L'ère euh, linguistique du Mahra s'est énormément rétrécie. Depuis les années 70, déjà, où un... Un, un linguiste britannique euh, disait que le, jusque dans les environs de Mokalla, on parlait encore le Merli. Dans les années euh, 90, on parlait peut-être encore le Merli jusque sur la rive ouest du Wadi Masila, mais à partir des, du début du, 20, du, fin du 20e siècle, euh, seule la rive euh, est du Wadi Masila était de langue Merli. À l'ouest, on parle désormais l'arabe, un arabe particulièrement intéressant pour les linguistes, parce qu'il est très original, marqué par le substrat sud-arabique, bien sûr. Le Mehri est parlé par... c'est le plus grand nombre de locuteurs Mehri de, de langue sud-arabique, ce sont les, les mahra. Ils sont euh, environ 100 000, mais il y en a 90 000 qui parlent le Mehri au Yémen. Euh, je ne l'ai pas précisé, mais dans ces langues à littérature orale sont classées, euh, toutes les langues sud-arabiques, mais je pense que celles du Yémen sont beaucoup plus en péril que celles parlées en Oman, euh, sont classées comme langues en danger par euh, l'UNESCO et répertoriées comme à risque, à haut risque même, je crois, dans le dernier Atlas qui a été publié, que vous pouvez regarder en ligne, euh, celui de 2009 euh, par l'UNESCO. Donc, euh, vous voyez que la, la, la zone Mehri va du wadi Massila jusqu'à la, la ville de, de Djadib ici. Donc, pardon, décidément, je vous ai mis quelques quelques photos de paysage pour vous rendre compte un peu de l'environnement. Donc, le wadi Massila wadi Msilet en Mehri, la, la steppe euh, arides à l'intérieur du pays, « Bebedit » on dit en Merli, donc dans, dans la, la campagne, et jusqu'à Djadib, « Djodeb » en Roubiot ou en Merli. Euh, la, la côte est euh, parsemée de petits villages euh, de, de pêcheurs, euh, comme à Mouhaïfif, euh, dans lesquels d'ailleurs se retrouvent quelquefois des pêcheurs socotris qui, euh, qui habitent là de façon permanente pour certains, de façon plus temporaire pour d'autres. Les deux capitales importantes du Mahra sont Kishen, Kartl, dans, la, dans en Merri, qui est la capitale historique, la, la capitale du royaume de Fartak, et El raïda Haïdlet, euh, depuis 1990, qui euh, a vraiment euh, été décuplée au niveau de la population. De, il y a un boom immobilier aussi absolument euh, fantastique depuis l'unification. Une autre langue, une toute petite langue très très minoritaire, est parlée aussi donc, à la frontière entre le Mahra et euh, le, le Sultanat d'Orman, de, le Dhofar, euh, qui s'appelle le Hobbiot. Il avait été répertorié dans les années 75 comme un dialecte, alors le, le chercheur britannique Johnston ne savait pas si c'était un dialecte du Djibouti ou plutôt un dialecte Mehri, et en, 60, en 83... La mission française a découvert que cette langue était parlée euh, aussi au Yémen, et les recherches qui ont été effectuées ont permis de la, la distinguer comme une langue à part un, entière. Donc il, les hobiots sont très peu, ils sont à peu près euh, au grand maximum 400, même si eux revendiquent qu'ils sont 2000, mais c'est absolument pas possible qu'ils soient 2000. Euh, ils passent très euh, facilement à la, à la frontière entre le sultanat d'Oman et le Mahra, et euh, ils vivent tous, en, enfin, ils sont originaires de la, euh, de la montagne au-dessus de Hauf. Ici, vous avez donc la, la sortie du village de Hauf, euh, avec la, la, piste, la piste qui maintenant est une route goudronnée qui fait tout le tour, de la, qui va jusqu'à la pointe nord de Hormann. Et donc, c'est dans cette montagne où les obiotes ont un habitat très particulier qui fait beaucoup penser par euh, certains aspects à l'habitat aussi qu'on retrouve en Tiama, avec des toits de, de branchage et des murs en gros blocs de pierre. C'est une montagne qui est arrosée par la mousson et qui donc, est très très verte à certaines périodes, et on, on y cultive un tout petit peu de, de légumes, on, y, on, on entretient des, des, des, des bananiers, on y cultive un peu de tabac, un peu de sorgho aussi. Et euh, voilà, donc il euh, y a des écoles aussi, des, des écoles primaires qui se sont, euh, qui ont été fondées dans les, au le début du XXIe siècle. Et là, vous avez une image plus traditionnelle euh, d'une femme euh, hobiote devant sa, sa maison qui est à moitié troglodyte. Et euh, au niveau du vestimentaire ça ressemble énormément à l'habit des, des femmes du mahra Autre. Euh, autre lieu où l'on parle une langue sud-arabique, c'est l'archipel de Sokotra. Alors cet archipel euh, contient donc, euh, il y a trois, trois îles principales, Sokotra, l'île éponyme, Abdelkouri, euh, avec très peu d'habitants et la plupart du temps, ils, euh, ils font l'aller-retour entre la région de Kosaer, près de Mokalla et de quelques villages côtiers entre Kishen et El Haïda, ou même jusqu'à la, jusqu la frontière, où ils, de, ils pêchent. En, en règle générale, ils sont pêcheurs. Le Samha est habité par très, très peu de, de, de gens, et on n'a pas, de, de toute façon, de, de chiffres précis. La côte... Alors, Socotra est devenu un gouvernorat, le 22e gouvernorat depuis, euh, depuis 2013, je ne sais pas si c'est août ou décembre... C'est surtout la côte nord qui est connue, sur laquelle on a exploré la langue. Euh, la côte sud est difficile d'accès. Euh, Il n'y a pas de port à Socotra, simplement une jetée dans la région de, de Hauf qui, est, qui se trouve ici, un peu à l'ouest de Hadibou. Et ce qui fait que toute la côte sud est très, très peu connue, l'intérieur non plus. Simplement, le tourisme, les tour opérateurs aiment bien aller dans ces régions-là, mais il ne reste, Dieu merci, pas, pas beaucoup de temps. Et euh, c'est cette côte-là qui est très habitée. Et les dialectes de l'intérieur sont très, très particuliers, particulièrement intéressants, parce qu'ils ont gardé euh, vraiment des, des traits très très anciens. Donc là, je vous ai mis quelques, quelques photos aussi pour vous rendre compte de, de l'environnement. Donc là, on a l'intérieur est de l'île. Ici, un petit village aussi, euh, à l'intérieur des euh, vers la pointe de Rachab. Euh, petit village aussi. Là, c'est la route. Il y a une route goudronnée qui a été faite euh, il y a à peu près 7 ou 8 ans et qui fait tout le tour de l'île. Euh, ça permet donc aux touristes de, de faire le tour de l'île et de pénétrer un petit peu plus à, à l'intérieur après par euh, des, avec des 4x4. Mais pour vous montrer aussi que euh, la... L infrastructure euh, routière n'a pas respecté beaucoup l'environnement euh, de, la, de, la, de, la, de la flore, puisque là, il traverse un champ de sandragons, qui sont des arbres protégés, euh, parce qu'ils sont endémiques à Socotra, et pas, pas en disparition, bien sûr, mais vraiment menacés. Donc la pêche aussi, qui est une activité très importante à Socotra, et là, un petit bout de la, de la capitale, Hadibou, au nord, avec les Hadjiers qui sont des, des montagnes dans lesquelles vivent des Bédouins, euh, et qui sont, je crois qu'ils atteignent 1800 mètres. Ça aussi, parce qu'on ne peut pas parler de Socotra sans parler du parc naturel qui est maintenant protégé par l'UNESCO, avec les fameux sandragons, les dames l'arouane des, des Arabes, des arbres amirs, des adenium bombés et puis là, une, une vue plus, plus complète de, du relief et de la végétation. Alors, jusqu'au jusqu milieu du XIXe siècle, on n'avait absolument aucune donnée tangible sur ces langues-là. Euh, on a eu, à partir de... Euh, on savait que dans ces régions-là, on parlait des langues très bizarres, que les arabophones ne comprenaient pas. Amdani, au Xe siècle, dit les Maharas, ils parlent vraiment une langue incompréhensible. C'est repris par Ibn Mujawir en, au 13e siècle. Euh, et puis ensuite, bon, on n'a on a rien. Par contre, euh, on a en 1835 la première liste lexicale euh, qui est en, en langue Socotri, euh, qui est suivie d'une petite... Alors là, il y a à peu près 230 mots. Et on, en, en 1840, il y a une liste d'une quarantaine de mots en, en merli, recueillis au Yémen. Et tout cela a été fait par euh, les Britanniques. Pour, euh, lors d'une mission exploratoire pour voir euh, qu'est-ce qu'on pouvait tirer, des richesses de cette région-là. Et euh, en 1838, il y a une première approche scientifique qui est faite, non pas vraiment in situ, parce qu'elle se, elle se déroule à Jeddah, avec un locuteur d'une langue parlée en Oman, une langue, un dialecte euh, qui est euh, du shahri, euh, qui s'appelle hakili, qu'on parle encore d'ailleurs, euh, ils sont voisins avec les hobiotes. Et euh, c'est le, le, le, le consul français euh, en poste à Jeddah à l'époque, Fulgans Fresnel, qui étudie donc, la langue de ce locuteur et qui envoie des rapports scientifiques à la société asiatique. En 1898, là, c'est la date phare pour les études sud-arabiques, c'est le départ de Vienne de la Sud-Arabische Expedition, c'est la, la mission euh, impériale. Et la dé, le début de la constitution, donc, d'une immense bibliothèque, la première bibliothèque en, en sud-arabique épigraphique. Vous avez un, un ouvrage qui est exposé à la, à la Bulac de ces de relevés. Dans trois, les trois langues qui sont connues à l'époque, le Sukotri, le Merli et le shraori, donc une, une variété aussi dialectale de shahri, le cléhri a, euh, a plusieurs noms. En Europe, il est plutôt connu par Djibali, parce que le savant qui a travaillé dessus trouvait que... Euh, avait, selon les locuteurs euh, omanais euh, qui, euh, qui, qui sont contre cette appellation de Djibali, euh, le, le savant pensait que c'était dépréciatif d'utiliser le terme cléhri, qui signifie montagnard, euh, campagnard, en fait. Et donc, il avait choisi la version arabisée du nom. Je n'ai pas très apprécié actuellement, en tous les cas, des, des locuteurs sur place. Donc, on a beaucoup de textes. Euh, et qui, ce, sur ces textes-là, que se sont établies les descriptions grammaticales, hein, c'est plutôt des descriptions philologiques au début, hein, la, les descriptions linguistiques sont venues plus tard, et, et des, un dictionnaire. Le seul dictionnaire de Socotrie qui existe à ce jour est un dictionnaire euh, qui a été passé ici, enfin, qui a été euh, le sujet d'une thèse en 1938, avec euh, Marcel Cohen, euh, à la Sorbonne, faite par euh, un grand linguiste euh, qui vient de disparaître, Wolf Leslau. Alors, les études sud-arabiques au Yémen, après la fin de l'expédition sud-arabique, jusque dans les années 80, il eh n'y ben, a pratiquement y a rien. Les recherches de terrain sur les langues au Yémen sont complètement délaissées. Euh, dans les années 80, il euh, y a une équipe soviétique, un anthropologue qui, après, euh, euh, a travaillé avec des linguistes, euh, qui a commencé à travailler euh, à, à Socotra. Euh, C'est Vitaly Naumkin, qui est un très, très grand connaisseur euh, à, à la fois de toute la la culture socotri, qui parle très, très bien la langue et qui a recueilli beaucoup de, de textes. Et l'équipe soviétique, l'équipe russe maintenant, continue à travailler puisque, et à recueillir énormément de littérature puisqu'en en 2015, Naoukine a publié sous sa direction et dans une collection qui s'appelle Corpus Socotri, un énorme ouvrage de plus de 500 pages sur des, des poésies en socotrie. En 1982, autre date qui, pour moi, en tous les cas, est une date phare, euh, c'est à l'initiative de l'université de Aden, en République démocratique et populaire du Yémen, euh, qui demande donc à l'université euh, à Paris 3, l'université de la Sorbonne Nouvelle, de signer des accords avec eux afin que l'on puisse faire des recherches sur les langues sud-arabiques euh, parlées au Yémen. Les, et la mission française d'enquête linguistique au Sud-Yémen est donc créée. Euh, elle deviendra, après l'unification, la mission française d'enquête sur les langues du Yémen, parce qu'elle inclura aussi l'arabe, en particulier l'arabe de la Tiama, qui est particulièrement intéressant. Et on va donc travailler, nous sommes deux à travailler là-dessus au départ, à partir de 92, je serai toute seule au sein de la mission française, et on va travailler sur le Mehri, le Sokotri et le Hobiot que la mission française donc répertorie en 1983 ou 1985. Depuis 1982, les, les, les missions ont été pratiquement annuelles, malgré tous les événements qui ont secoué le Yémen, et elle a dû s'arrêter de force fin 2010, pour les raisons que chacun ici connaît. Alors, les données, elles sont exclusivement recueillies sur le terrain, parce qu'il s'agit de saisir la langue comme moyen de communication dans sa pratique quotidienne et ses emplois littéraires, c'est-à-dire qu'elle consiste à faire des relevés de textes, à faire la description linguistique très fine de ces textes, à délimiter la dialectologie, qui est complexe et très riche, et qui était complètement inconnue. Par exemple, pour Socotra, tous les... tout ce qu'ont fait les... Les, les Viennois reposaient sur des, la, la variété, parlée sur la côte nord, c'était la seule qui était explorée. Et on s'est rendu compte que euh, des affirmations euh, qui étaient données sur le socotri devaient être revues à la lumière des nouvelles découvertes qui étaient faites sur des dialectes du, du, de l'ouest en particulier et du sud. Donc, étude des textes littéraires qui sont recueillis et faire euh, un état des lieux sur la situation linguistique de ces langues ainsi que l'estimation du degré de vitalité et de mise en danger. Alors la situation linguistique, bon, elle n'est pas très, très originale par rapport à la, la majorité des, des langues à tradition orale, dans, en tous les cas dans le monde arabe. C'est-à-dire que la langue officielle est l'arabe, c'est aussi la langue de la religion puisque tous les locuteurs sont musulmans. La langue vernaculaire, c'est-à-dire le mehri, le sokotri ou le hobiot est utilisé dans la famille, dans la communauté, dans les activités traditionnelles, la pêche, l'agriculture, l'élevage, l'architecture navale. J'ai mis entre parenthèses parce que la dernière fois que je suis allée au Yémen, je n'ai pas vu trace d'un artisan, d'un architecte naval. La poterie, le tissage, la littérature et les rites qui sont encore très vivants, surtout à Socotra. Euh, en hobiote, on n'a aucune trace de littérature orale, et ça depuis le début des enquêtes sur le hobiote, c'est-à-dire depuis euh, les années 80. L'arabe sert de langue véhiculaire, et la variété arabe véhiculaire est aussi très intéressante pour les linguistes. Euh, elle sert de langue véhiculaire parce qu'il n'y a pas d'intercompréhension entre les sokotris et les Mehri, il n'y a pas d'intercompréhension entre les hobiotes et les Mehri, et les gens de langue Mehri. Et entre le hobiote et le Mehri, avec quelques efforts de la part des mairies, ils arrivent à se comprendre. Les hobiotes comprennent beaucoup mieux. Il y a des blocages psychologiques qui sont plus forts chez les mahra que chez les hobiotes. Là, vous avez simplement quelques vues des activités traditionnelles, donc la pêche dans le, dans le mahras, chez les, chez les socotris. Là, c'est un petit, un petit jardin qui est entretenu sur les, les pentes de la, de la montagne au-dessus de Hauf, une palmeraie à, à Socotra. Euh, alors, l'élevage des camélidés partout. Euh, l'élevage des camélidés et des bovins euh, partout aussi, mais pas les bovins, bien sûr, il n'y en a pas dans la steppe désertique, hein, mais il y en a euh, beaucoup euh, dans, chez les hobiotes. Euh, il y a beaucoup de caprins aussi. Et alors, cette photo-là est, est mise parce que je voudrais... Relever quelque chose qui avait déjà été noté par Ibn Battuta dans ses voyages au XIIIe siècle. Donc, il est très, très étonné de voir que les gens dans, sur la côte de l'Arabie euh, donnent des sardines séchées, enfin, des poissons séchés à, à leurs animaux. Et en fait, cette tradition est perpétuée en, dans le Mara, pas, pas du tout à Socotra, mais dans le Mara, jusque. Euh, jusqu'à la frontière avec Oman. Là, c'est un champ qui est vraiment très, très grand dans la région de Kishen, dans la plaine. Et euh, les, on voit des chameaux, des, des vaches euh, qui se vautrent dans les, dans, dans les sardines. Et euh, des bédouins aussi qui arrivent, alors maintenant en 4 4 mais il y a une vingtaine d'années, ils arrivaient encore à, avec euh, leurs chameaux, et qui remplissent des sacs de, de sardines qui servent de fourrage donc, à leurs animaux. Alors, l'importance des langues sudarabiques, eh comme toutes les langues à tradition orale, elles sont importantes, mais celles-ci, bien sûr, à euh, des titres particuliers, parce qu'elles permettent une meilleure connaissance du groupe sémitique méridional, avec, euh, pour une meilleure délimitation des parentés avec les langues antiques. Donc, on n'arrive pas du tout à, à discerner encore exactement euh, quel degré de parenté lie les langues antiques que l'on retrouve sur du patrimoine matériel, cette fois-ci, puisqu'elles sont gravées. Les langues des, des royaumes... Euh, sabéens, minéens, euh, himiarites, etc. Le lien avec les langues afro sémitiques j'en parlerai tout à l'heure, elles permettent aussi une meilleure connaissance de l'arabe et de l'arabisation, puisqu'on sait que les soldats yéménites euh, ont participé à la, à la conquête du Maghreb jusqu'en Andalousie, et qu'ils eh parlaient sûrement un arabe marqué par les substrats et aussi par les contacts avec les, les langues, peut-être, qui venaient de l'autre côté de, de la mer Rouge. Donc, meilleure connaissance de l'histoire de la péninsule arabique et de la corne de l'Afrique. Alors, les langues sud-arabiques, euh, au, au point de vue génétique, elles appartiennent au phylum afro-asiatique et plus précisément au sémitique occidental, comme l'arabe, mais différemment de l'arabe, il n'y a pas d'intercompréhension. Hein, je ne l'ai pas dit, mais je voudrais insister là-dessus. Il n'y a absolument pas d'intercompréhension entre l'arabe et les langues sud-arabiques. Ce sont vraiment des langues assez différentes les unes des autres. Et donc, rameau méridional, exactement comme le sud-arabique ancien, qu'on rattache au rameau méridional du sémitique occidental, et donc le sud-arabique moderne, qui fait partie du même rameau. Ce sont les, elles font partie, ces langues anciennes et modernes, des langues sémitiques les plus anciennement implantées dans le sud de la péninsule. Donc, elles témoignent d'une très, très grande profondeur historique. Et elles ont des liens avec les langues afro-sémitiques, qu'autrefois on appelait éthiopiennes, mais elles ne sont pas uniquement éthiopiennes, euh, ou éthio-sémitique aussi. aussi, de la côte orientale de l'Afrique, qui sont encore parlées en Érythrée et en Éthiopie, dont le guaise, qui est la langue liturgique qui n'est plus utilisée depuis plusieurs siècles, le tigré, le tigrinya, l'amarique, le gouragué, et bien d'autres langues encore, qui sont donc parlées en Érythrée et en Éthiopie. Non, le gouragué et la l'amarique n'étant pas parlées en Érythrée. Quelques caractéristiques linguistiques qui expliquent l'intérêt que nous portons en tant que linguistes, mais aussi en tant qu'intéressés euh, par le patrimoine éménite, il euh, y a dans ces langues euh, sud-arabiques un maintien de traits anciens, par exemple le maintien d'un phonème euh, latéral-fricatif qui est euh, articulé t « th dans les, » dans, dans les langues actuelles et dont seules les écritures du Gaez, du sud-arabique épigraphique et de l'hébreu ont gardé des traces. Ainsi, en ma'hri, « théher » ou en ha'obiot « théher », même mot en sokotri pour signifier « le mois », on a aussi l'existence d'une consonne non attestée ailleurs qu'en sud-arabique moderne et en afro-sémitique. C'est une consonne qui est euh, éjective, « sha'afi euh, bishain pour un oiseau. « Sha'afin », c'est une partie du corps qui désigne le coude. Et en socoterie, on a un nom de coquillage aussi qui comporte ce phonème euh, éjectif « hanshaï ». On a d'autre part une articulation glottalisée de certaines consonnes, les consonnes emphatiques de l'arabe. Elles ne sont pas vélarisées, mais glottalisées. Ainsi, le « ta » est prononcé « ta », le « sa » est prononcé « sa euh, », le « da » est prononcé « da » euh, et le « da » est prononcé ba". Euh, alors, est in « Alors, C'est intéressant, pas uniquement pour les phonologues, euh, mais parce que euh, pendant très longtemps, on a pensé que l'articulation glottalisée de certaines consonnes qui sont attestées dans les langues éthiosémitiques ou afrosémitiques, eh bien, elles venaient d'un contact avec d'autres langues africaines. Or, le fait qu'elles existent en sud-arabique prouverait que c'est le contraire, que dans les langues euh, afrosémitiques, eh bien, euh, ces langues-là ont été influencées par l'existence de ces consonnes en euh, sud-arabique dans la mesure où, on le sait, des langues comme la marique ont des bases sud-arabiques. Vous savez que l'écriture, le syllabaire, provient aussi de l'écriture sabéenne. Alors, la morphologie, ce qui est intéressant à voir, c'est que ce sont les seules langues sémitiques modernes qui possèdent un duel. Alors, plus ou moins... Euh vivant selon les langues, mais en tous les cas, il y a des langues, par exemple, comme le hobiot, où on le trouve dans les noms, dans les adjectifs, dans les pronoms et dans les verbes, y compris pour la première personne. C'est-à-dire qu'on a un, un, une marque pour désigner un « nous » qui inclut le locuteur et une autre personne. Alors, il n'y a pas d'article défini dans les langues parlées au Yémen, mais il y en a dans les langues parlées en Oman. Le « que » est un indice personnel pour les premières personnes du singulier et du duel, deuxième personne, singulier et pluriel, à la conjugaison suffixale, et ce que, on le retrouve aussi dans certains dialectes arabes. Et bien sûr, on pense à un substrat euh, sud-arabique. Donc là, vous avez des, des exemples. Euh, L'exemple est dans un dialecte meri où il n'y a pas de « ein ».« Nookak, pour « je suis arrivé » ou « tu es arrivé ».« Nookash, tu es arrivé », ce « che » étant la phonologisation d'un « que » en présence d'un « i » marque du féminin, et donc on a une palatalisation du « que » plus « i ». Autre exemple en robiot où on a là un, un duel vivant, pour la, la première personne du, du, du duel, « rorobki » et pour le pluriel « rorobkem » et « rorobken » et de même en « socotri ». En niveau de la syntaxe, c'est simplement l'exemple de la négation que j'ai trouvé intéressant de vous présenter. En mehri, on a une négation, une particule simple qui se pose toujours en fin d'énoncé. Qu'il y ait une ou une, une, une proposition ou une phrase avec des propositions différentes, c'est toujours à la fin de l'énoncé. Donc, he, hom, l'jire, l'chof, la, lui, il ne veut pas boire de lait. C'est-à-dire que jusqu'à froth, jusqu on ne peut pas savoir si la phrase est positive ou négative, il faut être très attentif. De même en hobiote, alors là, le, le hobiote, il y a une marque qui, quelquefois, est avalée par le locuteur, mais normalement, il y a une marque discontinue qui est circumfixe au, au, à la phrase. Les chum, la chos, shahila, il ne veut pas boire de lait. Le socotri, qui est très euh, original, je vais dire, a beaucoup de points de vue par rapport aux autres langues sud-arabiques, lui a une... A une Particule qui est préfixée à toute la phrase, en, enfin, antéposée. Euh, all the fake »,« je n'ai pas déjeuné. Le vocabulaire, on y retrouve des racines de, qui appartiennent au vieux fond sémitique. On y retrouve des racines communes au sémitique méridional, donc on va le retrouver en Tigrina, par exemple, ou en Amari, comme Kensid, l'épaule. Des racines aussi qu'on ne trouve nulle part ailleurs, enfin qui ne sont pas attestées, peut-être qu'on les redécouvrira un jour dans un, un dialecte, je ne sais pas, chez les Gouragais, par exemple, comme Roth pour le coup. Alors, en ce qui concerne la littérature traditionnelle, elle est très riche et très diverse. Elle a un degré de vitalité qui dépend, bien entendu, des langues. Euh, elle, elle nous permet de mieux connaître la vie quotidienne, les événements marquants comme par exemple une inondation, j'ai un texte sur une inondation qui a, qui a décimé tout un troupeau dans, la, dans la, le nord, euh, du côté de Maraït, c'est au nord, à la frontière avec le, le Hadramout, dans le Mahra, dans les années 60. Euh, le troupeau a été décimé et tous les palmiers ont été emportés par le flux de, de l'Oued. Des rituels, des rituels qui remontent à une période sûrement pré-islamique, avec euh, des incantations thérapeutiques euh, traditionnelles qui autrefois aussi n'étaient euh, dévolues que, euh, du moins chez, dans la région obiote, qu'à des, des descendants d'esclaves, de, parce qu'on disait qu'ils parlaient la langue du diable. Et comme c'est une langue magique, c'était eux qui devaient euh, faire les exorcismes pour faire sortir le mal du corps du malade. Les techniques, il y a des techniques très originales qui vont se perdre. Si on perd la langue, on ne sera plus capable d'expliquer exactement les, les techniques. Et euh, ces techniques, euh, par exemple, pour la pêche, ils ont, euh, à Socotra, ils ont une technique de pêche avec le remora qui est un petit poisson qui se colle euh, au, au requin, et qui leur permet donc de, de pêcher le requin, mais aussi de pêcher des tortues. Euh, les... C'est... Les, les rituels, bon, je ne reviens pas dessus, la, la thérapie traditionnelle, c'est souvent des incantations qui sont intéressantes aussi parce qu'elles ne comportent absolument aucun bismillah, aucun. Euh, et c'est toujours des, avec un, un vocabulaire très, très, très ancien qu'il est quelquefois très difficile de décrypter. Alors la forme, eh c'est sous la forme de poèmes, de proverbes, de contes, de berceuses, de légendes et de mythes. Par exemple, on retrouve le mythe de Jonas. J'ai enregistré en 2010 un texte sur une histoire qui est exactement celle de Jonas. Des récits historiques aussi, des récits, par exemple, de massacres qui ont lieu au XVIe siècle et dont on peut, on peut avoir la version en Mehri, en Sokotri et quelquefois en arabe. Donc, ils sont tous le témoignage de traditions très très anciennes, euh, qui sont perdues dans les, dans les, autres, dans les autres langues, parce qu'en plus de ça, ce sont des traditions euh, qui souvent sont, ont été interdites. Depuis. Par exemple, la thérapie traditionnelle par incantation a été interdite à un moment donné à, à Socotra. La mise en danger de ces langues, euh, elle ne diffère pas beaucoup des de, de, de, de facteurs qui la, qui la poussent. Euh, vers la disparition euh, ne diffèrent pas beaucoup de ce, de toutes les langues menacées, c'est-à-dire le nombre de locuteurs, c'est quand même euh, des langues très, très minoritaires. C'est le statut de la langue, elle est fortement dépréciée, même si euh, parmi les gens qui ont été à l'école, euh, c'est vrai qu'on dit souvent abaisser de l'himiarite, l'himiarite étant une, la, une des langues de... Euh, des, des, que l'on retrouve sur les, sur les monuments. Donc tout de suite, ça, ça donne un, un autre prestige à la langue. Euh, malheureusement, il euh, n'y a pas beaucoup d'immérites dans les langues sud-arabiques euh, modernes. Euh, un, donc, elles transmettent un mode de vie traditionnel qui se perd avec la non-transmission de la langue et la, la perte, bien sûr, de ces traditions. Euh, elle est due aussi à la mobilité des populations. Et en ce moment en particulier, même si le Mahra n'est pas très touché par les bombardements, par les destructions, les gens partent, ils ont peur. Et ils, donc, soit ils partent en Oman là, il y a bien entendu encore des langues sud-arabiques, mais ce pas les mêmes, ou alors ils partent en Arabie Saoudite, beaucoup partent en Arabie Saoudite, beaucoup euh, partent vers le Koweït. J'ai oublié de dire euh, tout à l'heure que le, le Sokotri et le Mali sont parlés en diaspora, le Merli est parlé au Koweït. Il y a encore une communauté Merli. Il y a eu un article en 2014 d'un Koweïtien qui avait fait une petite enquête auprès de commerçants Merli, qui venaient de Kishen d'ailleurs, et qui étaient installés là, qui étaient partis pendant la guerre avec l'Iran, et puis qui est revenu ensuite, et qui parle encore sa langue dans sa, sa communauté. Et puis, les donc, il y a aussi pas mal de Merli qui se sont installés à Zanzibar et à Mombasa, et qui revenaient. Avant les, le conflit, euh, assez régulièrement, et puis euh, qui ont perpétué leur, leur tradition. Et il y a aussi des, des socotries dans la, la police, dans l'émirat de Hajman. Et il y a beaucoup de, de contacts avec les Et euh, en particulier, même avant l'invention d'Internet et du téléphone mobile, ils échangeaient des joutes poétiques avec des cassettes qu'ils envoyaient euh, par, par avion. Donc, mobilité des populations l'exil et puis ils ne reviennent pas après. Et ensuite, bien entendu, un des facteurs très importants, c'est la primauté de la langue seconde, langue nationale, qui a un statut prestigieux, puisque c'est aussi la langue de la religion. Il y a eu un programme de sauvegarde, bien sûr, par le, par le Yémen, la auquel ont contribué la mission française, le, le Cefas, le ministère des Affaires étrangères en France. C'est la constitution d'archives. Euh, quand la mission française, quand, et quand j'y allais encore jusqu'en fin 2010, je laissais les bandes, les enregistrements, et on, laissait aussi, on achetait aussi des, des ouvrages qui étaient introuvables, en particulier un des ouvrages qui est exposé en bas au rez-de-jardin et qui, bien entendu, a disparu dans la destruction, les vols aussi des archives, euh, ces archives étaient déposées au centre d'études yéménites euh, à Aden et à la bibliothèque de l'Université d'Aden. Il y a eu aussi des velléités d'ouverture de, de musée El Raïda. En fait, c'était une réouverture, mais qui, qui s'est arrêtée à l'unification, qui n'a jamais été en fait, euh, euh, menée à bien. À Dibou, il y a, il y a un, petit, un petit musée mais qui porte surtout sur l'environnement, mais il y a quelques mots en saucoterie, quelques explications. Et à Hauf, sur la côte, il y a un petit musée très, très intéressant qui s'est ouvert il y a deux ou trois ans sur toutes les traditions, donc le tissage, les, la fabrication de jouets, les, les jeux traditionnels, les, les pièges pour attraper les petits mammifères, etc. Il y a eu aussi des ouvertures de facultés locales avec une section d'études des langues sémitiques à El Haïda, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de, de, de résultats vraiment en ce qui concerne les langues sud-arabiques. Halibou aussi, mais c'est surtout une faculté d'études religieuses. Mais un des étudiants de cette faculté m'avait consulté parce qu'il il avait commencé à faire un master sur le socotri et il voulait faire une thèse sur le socotri, mais ça n'a pas pu être mené à bien, les accords ne pouvant pas être honorés. Enfin, il y a eu des nominations aussi de responsables de la culture, ce sont des gens euh, vraiment très, très versés dans, et dans, dans, la, dans, dans les traditions et qui connaissent très très bien et leur langue et la, la culture qu'elles qu véhiculent. Euh, et en particulier à Socotra, ils sont très très efficaces à Socotra. Il y a eu des clubs de poésie qui, se sont, euh, euh, qui ont été élaborés à Socotra et qui encore dans les années euh, en 2010 étaient encore euh, assez vivant. Mais bien entendu, ce patrimoine immatériel est à l'épreuve des conflits, puisqu'il y a disparition des locuteurs, disparition physique, hein, disparition aussi parce qu'ils partent et ils abandonnent leur langue. Ce n'est pas nouveau, hein, le fait qu'on abandonne sa langue. Par exemple, un des meilleurs euh, euh, informateurs d'un collègue allemand, qui malheureusement est décédé maintenant, était quelqu'un, c'est un poète, qui s'appelle Askari, qui vit à El Raïda, et qui est d'origine hobiote, qui est donc d'origine de Ha'of. Mais quand il est venu à El Raïda, il a complètement abandonné sa langue, et il est absolument incapable de servir d'informateur de, de, dans, dans sa propre langue. Parce que bon, sa langue était complètement minorée, euh, très dépréciée. Le hobiote, c'est vraiment euh, la langue, euh, nous on dirait des bouseux chez nous, hein, c'est-à-dire des, euh, des, des paysans euh, pas, pas cultivés, euh, illettrés, etc. Donc, le déplacement des populations, qui fait beaucoup. Euh, beaucoup de, de, de marra partent en Arabie Saoudite, où on leur propose euh, des positions très intéressantes, surtout s'ils sont issus de la, d'ailleurs de pour les issus de la famille du sultan. Euh, destruction des archives, donc dont vous parlera, notre collègue euh, Mohamed euh, tout à l'heure. Et puis l'impossibilité, bien sûr, de poursuivre et de compléter les recherches in situ, puisque le Yémen est fermé aux recherches. On comprend très bien pourquoi. Or, travailler euh, indirectement, ça pose de très, très gros problèmes parce que les gens euh, ne sont pas en, en situation, ne sont pas... Euh, euh, oublient euh, s'ils ont besoin de demander aux gens de leur entourage euh, est-ce que tu es sûr que c'est comme ça demander à la grand-mère si c'est bien comme ça qu'on préparait le beurre clairifié ou qu'on allait chercher la résine de son dragon, etc bon enfin donc remodelage du paysage euh, linguistique avec euh, la grande crainte de la, bientôt de, de la disparition du meri ou de socoterie donc je vous ai euh, deux petits extraits un petit extrait en sototri euh, C'est l'histoire justement du, du massacre qui a eu lieu à Kishon dans les années 1530 à peu près, je ne sais plus très bien, euh, avec la tribu des El-Kafir qui venait de Sayhout et qui a massacré les euh, Afrir de Kishon en essayant justement qu'il n'y ait pas de descendance. Mais il y en a un d'entre eux qui a pu s'échapper et partir à Sokotra, et là, quelques années après, une vingtaine d'années après, il a repris Kishen. Et c'est cette cette version là qui a été adoptée <coughs> <en coughs> <coughs> Donc euh, ceux qui connaissent l'arabe voient que vraiment, il n'y a absolument rien à voir avec l'arabe. D'autres, euh, une, autre, une autre petite illustration, alors là c'est un poème euh, en Mehriyot. Donc dans, dans la... Alors ce, ce poème, lui, c'est un poème que le, le poète a intitulé... Euh, je l'ai enregistré, je ne sais plus très bien, dans les années 95, je crois, 96. Il a intitulé ça « Le poème de la chamelle ». En fait, c'est comme une parabole. Il explique que la chamelle, il est très, très bref, la chamelle, normalement, elle porte son petit, elle est pleine pendant plus longtemps que les autres mammifères. Je pense que c'est 12 mois à peu près. Mais si elle met m'ébat après ces 12 mois, 13 mois, lui il parle même de 2 ans, ça me paraît vraiment beaucoup, eh bien c'est pas grave parce que, autrement. Oui, j'ai fini. <rire> c'est pas grave parce qu'à ce moment-là, le petit, ok, d'accord, jusqu'à 3 ans, il ne le... elle, elle, elle sera pas sevré avant 3 ans, mais dès qu'il met une patte par terre, il peut marcher, il gambade, comme s'il était né euh, un an avant, pratiquement. Et donc la morale de l'histoire, c'est qu'il faut être patient. Plus les décisions sont tournées, retournées, repensées, et eh bien, plus elles ont des chances d'aboutir et d'être menées à bien. Voilà. Donc, voilà le, le poème. Je vous remercie de votre patience. Et Mohamed, excuse-moi pour avoir <rire> préparé le temps comme ça. Je sais pas oui. comment... Nous vous remercions pour cette intervention euh, très complète sur euh, les langues sud-arabiques. C'était bien de nous faire écouter euh, ces deux extraits également. Et maintenant, Mohamed Tawaf va nous parler des archives au Yémen, l'effet de la guerre. Bonsoir à, à tous et tous. Euh, tout d'abord, je veux remercier le, le BOLAC qui, qui a organisé cette con, uh, conférence. Aussi, Mme Chantal Pus. Euh, je veux parler sur les conséquences euh, du conflit sur les archives du Yémen. Les dommages infligés au patrimoine culturel de mon pays sont si graves qu'ils sont émus. La directrice générale euh, de la UNESCO a fait plusieurs déclarations pour alerter les responsables de, le, de, de la guerre et la communauté internationale. Au Yémen, des, euh, des institutions publiques ont les charges de conservation du patrimoine écrit. Les principes sont la Bibliothèque Nationale, Dar al-Kutub wal, euh, al wal-Martotat, mission des livres et des manuscrits, le Centre de, euh, des manuscrits de Waqf et le Centre National des Archives. Le Centre National des Archives est le responsable de la conservation des archives public ou privé. Les archives nationales ont créé en 1991, c'est-à-dire jusqu'après la, euh, jusqu la rénovation du pays en 1990. Je voudrais vous présenter la richesse et de la diversité des archives yéménites. Le nombre total des archives conservées aux archives nationales en 2013 était de... Euh, 7 655 euh, 000 linéaires et de 19, euh, 9 098 registres. Le plus ancien document date de la première domination ottoman. Le fonds d'archives euh, conservés aux archives nationales couvre un période qui commence avec la première domination ottoman au Yémen. Euh, mais, euh, 1538 Um, 1635 et s'attend jusqu'à 2010. Il comprend quatre groupes. Les archives ottomans uh, 1538 à 1918. Elle a inclus des documents finances avec des états de paye, des allocations et des états de finances et des forces militaires. Ottomans postés au Yémen et des et des états des taxes collectées dans certains gouvernements. et leur euh, dépensé et un certain nombre de registres. Ils comprennent aussi des cor euh, correspondances entre l'imam Yahya et le dernier gouverneur ottoman Mah euh, Mahmoud Nadim et d'autres documents qui nous informent sur la domination ottoman euh, ou yémen de 1538 à 1918. Vous le regardez ici, le décret Farahman Ottoman qui attribue une médaille aux soldats et agents qui ont servi, euh, servi au Yémen en 1894. La deuxième, c'est les archives avant la révolution du Yémen. Elles déversent en deux parties. La première partie, c'est les archives du royaume mutuakilite, euh, celui de l'imam du Yémen. Ce sont des archives qui ont été collectées, euh, collectées de euh, 1914 à 1962. Le deuxième, c'est les archives euh, datant de l'occupation britannique de 1838 à 1967. Ils ont été trouvés dans un parti de la bibliothèque nationale d'Adan sur, euh, sur des et d'autres parties à l'université et au centre yéménite de recherche et d'études d'Aden. Les archives nationales ont aussi sauvegardé des documents relatifs à plusieurs sultanats, les sultanats de Lahj, Haushabi, ou Oudiafa, Al-Kathiri et Al-Kaïti, aujourd'hui conservés à la branche des archives nationales de Sayoun, au Hadramaut. Les archives avant la, euh, la renouvelation du Yémen. elles se trouve euh, diverses en deux sections, les archives de la République arabe du Yémen, de 1962 à 1990. Un partie de seulement de ces archives a été versé aux archives nationales, tandis que l'autre était resté sous la garde d'une institution locale. En attendant, le nouvel bâtiment des archives, dont la construction à Sana'a a été reportée à cause des, des événements en 2012, 2011, pardon, les archives de la République euh, démocratique du Yémen de 1967 à 1990, une partie de ces archives a été versée aux Archives nationales à Sanaa, et les autres est encore conservée dans la différentes institutions à Aden. Le journal, ou les presse, il s'agit un journal couvre euh, la période de 1800 79 à nos jours, pour la plupart des journaux officiels de l'État et des partis d'opposition. De, de Elle constitue une source importante d'informations sur le Yémen, qui est distinguée par, les, euh, par la vitalité de sa presse écrite depuis la fin du XIXe siècle. Le Centre yéménite d'études et de recherche à Sana'a, L'État euh, euh, a commencé à s'intéresser à, à, à la gestion et la conservation des documents des archives du Yémen. Quand elle a créé ce centre en 1972. Elle était rattachée à l'Université de Sanaa. Le la, la volume d'archives euh, de ce centre était estimé à 30 mètres linéaires. Ce sont des documents papier sur la révolution de, de 1962 et de 1963, des articles et des ouvrages rares sur le Yémen, des cassettes audio et vidéo, des témoignages de, de, de colloques sur la révolution yé, euh, yéménite, le mouvement no, euh, national au Yémen et la relation bilatérale avec les pays arabes. Les situations générales au Yémen depuis la l'apprentissage arabe de 2011 a provoqué un conflit civil dramatique à la même année à Sanaa, dans le quartier de Al hassaba En conséquence, a été détruit de plus de 23 institutions gouvernementales avec leurs archives. La de dommages et de leurs réparations a été évolué vers 30 millions de dollars. Je vais vous présenter euh, maintenant deux photos de cette destruction. Ça, on va regarder, le bureau de la compagnie aérienne yéménienne. Et maintenant, l'agence de presse de Saba. Ça, même les, les bureaux et les archives. Ça, les, les systèmes, les bases de données. Et maintenant, on va regarder le bâtiment du ministère des Administrations locales. Ça, on le regarde. Euh, la branche des archives nationales à Aden. En 2004, les, euh, les archives nationales ont écrit la branche d'Aden installée dans, dans l'ancien bâtiment gouvernement. Sa réhabilitation a commencé en 2008, a été achevée en 2010. Les documents le plus anciens, datant en de, euh, du 19e siècle, vont un intérêt euh, historique, culturel, économique et social pour l'étude de la ville. À la suite du bombardement sur fond en, euh, en août 2015, un partie du bâtiment a été détruit. a abritait des bureaux et un parti des magasins des, euh, des, euh, des, magasins des archives. Voilà, allez regarder comment, comment il est bâtiment. Ici, comment il a été détruit. Ici, ça c'est un petit peu l'intérieur. Regardez, c'est à cause de pardon Le centre yéménite d'études et de recherche à Adan. Ce centre a été créé en 1974. Il buste des archives britanniques qui remontent à la période d'occupation d'Aden par la Grande-Britannie. Le, le plus ancien document a euh, été date de 1802. Il s'agit de traiter des, des entre le Grande-Britannie et le sultanat Al-Abidi. Elle conserve également du document du conseil, euh, du conseil euh, municipal d'Adan, du port d'Adan et des personnalités de la ville. Le Centre al zafiri de recherche et d'études du Yémen à l'Université d'Adan. L'Université d'Adan a créé ce centre en 1986 Elle a une importante collection de livres et d'ouvrages et de références, en plus d'un riche fonds d'archives et de manuscrits. On, euh, on compléter 1658 dossiers relatifs de l'administration euh, britannique et au mouvement na euh, national, ainsi que des films audiovisuels et de journal, qu'offrent euh, qu un période allant de 1938 à 1967. En janvier 2013, la famille d'Edris Hambala a décidé de verser ses archives au centre Adolf de l'Université d'Aden. Ce fonds comprend en partie des archives du, de, du gouvernement britannique, couvrant les événements des de années 1900 jusqu'à l'indépendance de 1967. D'autre part, il était riche des milliers de photos sur divers aspects de la ville et du monument historique d'Adan. En 2015, la partie centrale de la bâtiment de l'université a été détruite. Ainsi que le centre d'Adofairi, un partie des archives a, a pris et le reste a été pillé. Les dommages sont définitifs. Alors, regardez ici comment le, le photo, les bâtiments... ça c'est une partie des archives qui sont assez euh, sauvées la bibliothèque nationale d'Adan la bibliothèque Abdallah Badib a été inaugurée le 14 octobre en 1990 en 1980 elle était voisine du musée euh, militaire dans le quartier Dit euh, Critier. C'est la plus ancienne bibliothèque euh, publique du Yémen. Elle servit de référence pour les documents et les journaux de la ville d'Aden sous l'occupation britannique. En avril 2015, le bombardement et le conflit civil ne l'ont pas épané. En partie de la bibliothèque a été pillée. En 2016, les Émirats arabes ont financé les travaux de la réparation intégrale de la bibliothèque d'Adan, une fois remis en état, et n'y a pas pu ouvrir ses portes au public. Car le local a été occupé par des hommes qui euh, prétendaient l'avoir protégé et réclamaient leur salaire mécontent, ils ont emporté les matériels neufs, les chaises, les tables et les climatisateurs. Même si c'était un photo pour le tribunal de je ne vais pas parler beaucoup pour tout, mais les branches des archives nationales à Seyoun en Hadramout. La branche euh, des archives nationales a été ouverte en 2004, la même année à Kaadan. Elle conserve des archives du sultanat Al-Kathiri, le troisième état de Al-Kathiri, euh, 1855 à 1967. Au moment de l'occupation du Seyoun par le Qaïda, en avril 2015, le loco ont été endommagé, mais les archives sont intactes. On trouve à al Mukalla des archives du de sultanat al-Kathiri, al, al qui a été fondé en 1881 et a perdu jusqu'en 1966, après le contrôle de la ville par le Ka'ida en, en avril 2015, et, euh, et l'attaque de la prison centrale et de la sécurité générale de la euh, banque centrale et de la radio un incident s'est euh, propagé jusqu'à bureau de finances où étaient conservés les archives du sultanat al qaïti et des documents fonciers importants pour les règles pour régler les lit euh, litigés. ça les bâtiments que vous brûlez. la fondation la Fondation Al-Saïd des sciences et du culturel, cette fondation privée, a été créée euh, en euh, 1996 par le groupe de Haïl Saïd An'am à Elle possède des manuscrits, des archives papiers, des, euh, des documents cartographiques historiques et des, des archives audiovisuelles. On collection, euh, en bibliothèque accessible euh, euh, au public. On va regarder ici, en mai 2015, un parti des de bâtiments a été détruit, Et en janvier 2015, euh, 2016, le troisième étage de la fondation a, a, a brûlé et un parti a été pillé. Et le reste aura été sauvé par des habitants de Thèse. Ça, les radio de Thèse, comme le bâtiment détruits complètement, détruire complètement. Et ici, les archives qu'il reste La situation que je vous ai décrire, il n'y a pas un apprécié des distractions commises. En effet, la situation s'aggrave le 26 mars de 2015 quand de la coalition militaire arabe, conduite par l'Arabie saoudite, a, dé a décalé les guerres au Houthis, qui datant le pouvoir à Sana'a, le capital du Yémen. Les avions de la coalition ont déversé sur le Yémen plus de 2000 Uh, bombe, à ce jour, le nombre de victimes humaines s'élève à 7 134 morts et 15 184 blessés. Leurs frappes aériennes ont touché non seulement les institutions gouvernementales à Adan, à Taaz, à Sana'a, Saada et les autres villes, mais aussi les maisons et les hôpitaux. Nous pouvons dire que la plupart des institutions de Taaz, Adan, de Saada, et de 38 euh, autres, dont la ville de Sana'a, Amran, Houdaïda, -Hud, euh, Mareb, Damar, al Mahwit, al bayda on a détruit ou brûlé de fait de cette guerre qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Les archives ont aussi euh, souffert. Or, oh, euh, oh, les archives euh, du Yémen constatent un patrimoine historique exceptionnel dans la région. Elle remonte à près de 500 ans et couvre l'histoire du pays depuis l'époque euh, ottoman jusqu'à aujourd'hui. Pour préserver le patrimoine culturel euh, yéménite, nous demandons que la coalition arabe arrête définitivement de cibler et détruire le Yémen et que le conflit prenne fin. Nous, conse euh, nous conseillons à toutes les parties yéménites de prendre le dialogue national. Nous demandons aussi à tous les pays européens de soutenir la paix au Yémen. Je vous remercie pour votre attention. Je vais vous donner une lecture de la lettre que M. Al Sayani, directeur de l'Organisation Générale des Antiquités et des Musées, m'a adressée le 29 novembre dernier. Le Yémen possède une richesse archéologique et culturelle qui remonte à des millénaires enracinée dans la plus haute antiquité. Le peuple yéménite a su, dès l'aube de l'histoire, bâtir des villes et il a donné naissance à une diversité de foyers de civilisation florissants, dont les noms ont varié du début de l'ère paléolithique jusqu'à l'époque médiévale. Les résultats des recherches archéologiques ont montré que les anciens yéménites avaient réussi à développer des sociétés à l'économie prospère et su exploiter à leur avantage l'environnement. Aux sociétés primitives ont succédé des sociétés cultivées incarnées par les anciens royaumes yéménites et les États de l'époque islamique et contemporaine. Nous voici face à un héritage culturel qu'il nous faut protéger, préserver, explorer, étudier et conserver en y affectant les moyens nécessaires. Il convient que nous parlions ici de l'état actuel du patrimoine culturel yéménite à l'épreuve de crises récurrentes depuis des années. Les monuments yéménites ont été exposés à de nombreux et fréquents accidents dus à des facteurs soit humains, soit naturels. Mais c'est l'action des hommes, peu sensibilisée à l'importance de leur conservation, qui s'est avérée la plus dangereuse. Cela a eu pour conséquence négative la destruction de sites archéologiques victimes de fouilles clandestines et du commerce illégal d'antiquités. Naguère, nous avons souffert de cette situation contre laquelle nous avons réagi grâce à la législation en vigueur au Yémen et aux conventions du droit international qui s'exercent en temps de paix et de guerre pour protéger les sites archéologiques, les monuments et les villes historiques. Au Yémen, la guerre incessante qui va entrer dans sa deuxième année a dévasté un grand nombre de sites archéologiques et historiques, devenus une cible directe ou indirecte. Certains monuments sont en partie détruits, d'autres le sont totalement, au point que ces sites ont perdu leur identité historique. Cette guerre qui ne les a pas épargnés n'a pas tenu compte de la valeur humaniste des sites du patrimoine, qui sont un héritage universel qu'il est interdit d'atteindre dans un conflit armé. Cela constitue une violation évidente des coutumes, des lois et des conventions internationales. La Direction générale des Antiquités et des Musées a répertorié environ 57 sites archéologiques et historiques touchés, mais nous ne sommes pas en mesure de dresser un inventaire complet des dommages subis pendant le conflit, qui se prolonge dans certains gouvernorats. C'est pourquoi la Direction générale des Antiquités et des Musées a condamné à maintes reprises les attaques perpétrées contre le patrimoine yéménite au milieu du silence national, international et régional. Cependant, nous éprouvons du respect et de l'amitié pour ceux de nos amis et frères du monde entier qui connaissent l'histoire et la civilisation yéménite et agissent conjointement avec nous. L'UNESCO a joué un rôle international important par ses interventions. Elle a condamné plusieurs fois l'usage de la force et demandé que cesse la destruction du patrimoine culturel yéménite qu'elle a déclaré patrimoine culturel en danger si ces attaques persistaient. En France, l'Assemblée nationale a organisé un colloque sur la défense de ce patrimoine. D'autres manifestations ont eu lieu dans des pays amis. Nous sentons que des personnes ont pris conscience avec nous du danger réel qui nous fait craindre que plusieurs sites uniques ne soient perdus à cause de la guerre. La guerre qui sévit au Yémen a introduit une troisième menace particulièrement redoutable, les groupes et organisations terroristes, Al-Qaïda, Daesh, qui se sont implantés dans quelques gouvernorats. Il véhicule une idéologie iconoclaste qui assimile les statues à des idoles qu'il faut traduire comme il est arrivé en Syrie, en Irak et en Libye. Ces organisations se sont aussi dressées pour anéantir des sites religieux qui remontaient à l'époque islamique et étaient une partie intégrante du patrimoine islamique yéménite. La Direction générale des Antiquités et des Musées a établi un premier compte des dommages causés, on dénombre plus de douze sites religieux historiques entièrement détruits. Des musées ont également reçu des menaces de pillage total de leurs collections. Le patrimoine yéménite est non seulement un héritage national, mais il appartient aussi au patrimoine de l'humanité tout entière. Il faut donc nous soutenir pour protéger les richesses culturelles du Yémen des catastrophes qui ne cessent de les affecter et prévenir leur destruction systématique. La communauté mondiale et, au premier rang, les organisations internationales concernées par la protection du patrimoine doivent trouver des solutions aux conflits afin qu'ils ne soient plus une cible. Nous devons travailler de concert pour restaurer ce que la guerre a détruit dans l'espoir que les sites et les monuments recouvrent leur identité historique. Sinon, ils deviendront encore plus vulnérables à l'action des éléments naturels et de l'environnement. Nous espérons que nous sommes parvenus à expliquer combien le patrimoine yéménite et son héritage culturel souffrent du malheur actuel. Nous souhaitons le succès de votre conférence. Mourad Ahmed Al-Sayani, directeur de l'Organisation Générale des Antiquités et des Musées. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à tous les quatre pour votre participation et cette très saisissante projection des photos avant-après. Euh, nous vous proposons de poser des questions aux intervenants. On va faire circuler quelques micros dans la salle. Oui, bonsoir. Euh, merci Eric, merci Mohamed. Simone et Chantal Sadek Alsar de Salam Yémen. j'ai une question à vous trois ou quatre euh, pourquoi cet acharnement sur le patrimoine yéménite de la part de la coalition arabe merci Alors, euh, il est toujours difficile de savoir ce qui relève dans le cadre d'une politique de bombardement. Vous avez vu les chiffres qu'a donné Mohamed, hein, 200, 000, 200 000 bombes. On sait que dans tous les bombardements, euh, je malheureusement, ça fait maintenant beaucoup d'années que cette pratique existe, euh, il y a euh, une part d'erreur dans euh, le choix des cibles, la précision, dans la frappe chirurgicale ça n'existe pas. Il y a aussi des politiques volontaires. De destruction. Donc euh, il est toujours difficile de faire la part entre ce qui relève effectivement de, de quelque chose qui n'était pas forcément souhaité en tant que tel, et la part de ce qui relève de destruction systématique. Euh, il y a au Yémen un certain nombre de euh, parties du patrimoine yéménite qui ont été ciblées de manière systématique et volontaire dans le cadre des affrontements, parce que c'était une partie du patrimoine qui avait une dimension symbolique forte, je pense en particulier à tout ce qui est lié au patrimoine zaïdite, à la ville de Saada, euh, aux mausolées de, des imams à Saada par exemple, euh, à des mausolées dans la région de Saada également, qui ont fait l'objet de destructions quasi systématiques. Euh, on a aussi cité le cas, donc là c'est plutôt de la part de Daesh ou de la part d'Al-Qaïda, mais de mausolées euh, de, de saints, donc liés à la pratique du soufisme, dans le sud du Yémen, qui ont été détruits de manière volontaire, Systématique. et là c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs, euh, aussi bien dans l'Afghanistan des talibans que euh, dans la, la, Syrie, euh, la Syrie actuelle. Euh, bon, il y a également des lieux qui ont été des lieux de focalisation des combats, Aden et Taez, et dans lesquels euh, les bâtiments publics, comme l'a très bien dit Mohamed, ont été visés de manière systématique parce qu'ils euh, ils constituaient pour la coalition des endroits où c'était avaient pris position des Houssis ou des membres opposés. Donc on, ces bâtiments publics, qui conservaient des archives pour certains, des manuscrits pour d'autres, des, des éléments archéologiques, ont été également systématiquement visés dans ces deux villes, euh, donc, qui avec Saada, euh, pour moi, sont les trois grandes villes martyrs en fait, du conflit, hein, Saada, Taez et Aden, euh, qui sont euh, chacune enfin sont porteuses d'un patrimoine extrêmement important. Euh, il y a ensuite des choses qui sont plus troublantes. Un collègue archéologue, je me souviens, il y a un, un an, on avait une rencontre un peu du même type à l'Institut Monde Arabe, et Lamia Khalidi, donc euh, euh, qui est une archéologue spécialiste de la préhistoire euh, au Yémen, qui s'est beaucoup um, engagée euh, dans les débuts de, du conflit auprès de l'UNESCO avec d'autres archéologues, avait transmis des listes de sites à protéger qui ont été transmises à euh, la coalition, et elle nous expliquait que euh, les archéologues avaient cessé de transmettre ces listes parce qu'ils constataient des coïncidences assez troublantes entre... Euh, le moment où ces listes étaient élaborées, avec euh, les archéologues sont très organisés, ils ont maintenant des systèmes d'information géographique avec des coordonnées précises, de sites à protéger qu'ils peuvent donner, et ils constataient qu'en fait, euh, à chaque fois qu'ils donnaient des coordonnées, comme par hasard, les sites étaient visés. Voilà. Est-ce qu'il y a une volonté donc délibérée de destruction du patrimoine yéménite C'est la question que euh, l'on peut poser aujourd'hui. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il y a euh, un désintérêt, et voire peut-être un mépris pour cette question-là qui ne constitue pas une préoccupation euh, de la coalition arabe, et qui correspond à, euh, je dirais, une certaine vision de ce qu'est, euh, euh, de la part notamment des, pays, euh, des autres pays de la péninsule arabique, de ce qu'est qu le patrimoine de cette péninsule arabique. Euh, avant même, je veux dire, sans avoir besoin de bombes ou euh, de destruction euh, militaire ou guerrière, euh, on a dans euh, les différents pays de la péninsule arabique, peut-être à l'exception du sultanat d'Oman, mais dans les autres pays, eu au cours des dernières décennies, une politique de destruction systématique du patrimoine. En Arabie Saoudite, vous pouvez chercher les bâtiments qui sont antérieurs aux années 1960. Ils se comptent vraiment sur le doigt d'une main. Et ceux que l'on présente comme tels sont souvent des bâtiments qui ont été reconstruits par la suite pour servir à la mémoire officielle. Si vous cherchez dans les États du Golfe, en dehors de l'Omane, également des bâtiments antérieurs aux années 1960-1970, vous aurez du mal à en trouver. Ils existaient à un moment donné, ils ont été supprimés simplement parce qu'à un moment donné, ces pays ont adopté une idéologie modernisatrice qui euh, signifiait que tout patrimoine ancien était un patrimoine à bannir, un patrimoine à écarter. Donc on se situe, euh, si vous voulez, avec cette guerre du Yémen, à un point, je dirais malheureusement, d'aboutissement, d'un mouvement de nettoyage de la mémoire historique de cette région, euh, du patrimoine de cette région, de la péninsule arabique dans son ensemble, au sein de laquelle le Yémen constituait encore un, un réservoir important, non seulement de patrimoine matériel, mais aussi euh, de patrimoine immatériel. Donc, euh, s'il n'y a pas de volonté nécessairement toujours politique ou de calcul politique derrière, il y a de toute façon une forme d'abandon total de ce patrimoine dans la conscience collective euh, de la majeure partie des pays de, de la péninsule arabique et du Golfe. Bonsoir. Je me présente, monsieur Mourad Mouti. Merci pour vos interventions. Euh, je voudrais d'abord euh, on déplore tout ce qui se passe au Yémen. Euh, le conflit, c'est le peuple yéménite qui est victime. Mais euh, laissons les enquêtes. Il y a des enquêtes qui se suivent pour dire s'il si y a une volonté délibérée euh, de détruire le patrimoine. Ça, Il ne faut pas qu'on s'aventure dans ça. Et en plus, on oublie que le Houthis et le membres d'Ali Abdel Salah qui sont les responsables, on ne parle pas assez de, de, de Houthis qui sont les responsables, c'est eux qui ont déclenché cette guerre. Et la ville de Adan et Taez sont plutôt assiégées, bombardées par le Houthis et les membres d'Ali Abdel Salah. Ça, il faut bien le dire. Euh, quel que soit, euh, nous condamnons cette guerre. Cette guerre est condamnable. C'est le peuple émaiite qui souffre. Mais je ne pense pas qu'il y a délibérément d'aller détruire le patrimoine du Yémen. Je ne pense pas. Laissons l'enquête. Il, il y a une enquête internationale qui se suit. Mais le... Excuse-moi de dire, entre guillemets, les vrais monstres, c'est Al-Houthi et Ali abdul Salah, qui sont responsables de tout ce qui se passe au Yémen. Alors, la question est de savoir aujourd'hui comment euh, parlons... De cette coalition, moi, je ne peux pas m'aventurer pour dire que vraiment ce qu'elle bombarde pour massacrer le peuple humainite. Nous savons qu'il y a l'Iran qui, euh, euh, qui est derrière ça. Euh, c'est l'Iran. C'est l'Iran, c'est la cause principale même. Alors, je n'ai pas vraiment une question précise à, à poser, mais il ne faut, faut pas aussi négliger cette partie. Mais cette, cette guerre au Yémen est condamnable. Je vous remercie. Si je peux juste donc, réagir très rapidement. Euh, mon propos n'était pas de, de considérer qu'il y a un seul coupable dans ce qui se passe. Je ne sais pas du tout ce que j'ai dit. Euh, j'ai euh, voilà, laissé les choses ouvertes en disant qu'on forcément... n'a pas des preuves de cette euh, politique de destruction systématique. Il y a simplement des coïncidences qui sont troublantes et qui ont été relevées par euh, des, des chercheurs, des gens sérieux, euh, donc, ça ne... Voilà. Et par ailleurs, effectivement, les zones de conflit qui sont les zones de concentration des destructions, ce sont des zones de conflit. Ça veut dire qu'il y a bien deux parties qui sont en conflit. Et donc, quand j'ai parlé de ces zones de conflit, je n'ai pas forcément euh, pointé une seule responsabilité. Alors maintenant, reste l'analyse, la, euh, disons, plus profonde, la question que vous, que, que vous posez en filigrane, même si vous n'avez pas de question précise, mais qui est comment est-ce qu'on euh, se sort de cette situation euh, Évidemment, ce n'est pas... Euh, en tant que, que étranger non yéménite, ce n'est pas forcément euh, à, à, à moi d'avancer les pistes possibles. Mais euh, ce qui est certain, c'est que dans l'histoire euh, très récente du Yémen, il y a effectivement une part de cette histoire qui est, comme je le dis, une histoire de famille. Donc, euh, une partie de l'histoire du Yémen au XXe siècle a été marquée par la famille des hamid din qui a été chassée du pouvoir. Ainsi qu'une partie des, des, des familles de Saïd, de Saada qui les entouraient. Et puis, on a eu au cours des, des, des, des dernières décennies la construction d'un autre pouvoir autour d'une autre famille, qui est la famille de Ali Abdel Saleh. Bon. Euh, le printemps de 2011 a montré que l'histoire du Yémen ne se réduisait pas à l'histoire d'une famille, ou même de quelques familles, à l'armage enfin, etc. Qu'il y avait aussi un peuple yéménite, qui a une société yéménite, qui a une jeunesse yéménite, qui a envie d'un autre avenir. Et moi, je crois que c'est effectivement dans cette jeunesse yéménite euh, que les forces peuvent être puisées pour, pour aller de l'avant. Euh, ce qu'a montré le printemps arabe et ce que montre euh, ensuite l'échec euh, du dialogue national, c'est que les élites, celles qui ont conduit les, les destins de, de ce pays depuis euh, 30 ans, ces élites sont, ont été incapables de se mettre d'accord sur euh, le destin à donner à ce pays. Euh, c'est une faillite collective de ces élites aussi bien de celle du Nord que de celle du Sud, que celle du Centre, que de celles de l'Est et de celle de l'Ouest. Et seule une nouvelle génération peut réussir à reconstruire quelque chose à partir de ce pays. Voilà ma conviction profonde. Bonsoir. Euh, euh, du coup, ma question, c'est euh, par rapport aux événements récents et par rapport aux répartitions des Yéménites des différents groupes religieux, les chiites au nord et les sunnites au sud, et avec les pays qui sont impliqués dans cette guerre, comme l'Égypte, les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite, avez-vous une estimation du temps que, que cela prendra pour, pour que le, le conflit finisse à peu près Alors, Dans combien de temps pensez-vous que le, le conflit se réglera, étant donné les, les données euh, actuelles une estimation, d'après vos, vos connaissances. Personne ne sait quand ça. Oui. L'estimation, parce vous... que c'est pas un conflit à l'intérieur. C'est il gère par l'Arabie Saoudite cette guerre. Cette guerre, c'est pas des gens. Euh, ça veut dire c'est pas un conflit à l'intérieur seulement. C'est une guerre à l'extérieur, étranger qu'il gérerait par l'Arabie Saoudite, qu'il bombarde toutes les choses au Yémen. Il bombarde pas comme les... du peu là du peu ils sont annoncés. On euh, détruire ou euh, contre le Houthi et le Salah. Ça, ils ont commencé le début pour euh, à lancer cette guerre pour, contre le Houthi, mais on, enfin, on se regarde qui détruit le Yémen complètement. Et là, détruire les maisons, les hôpitaux, les universités, euh, les routes, il n'y a aucune chose. Euh, C'est quoi son intérêt Est-ce qu'il y a une aide internationale euh, qui est apportée euh, en ce moment Je veux dire. Euh il pourrait y avoir euh, d'autres pays qui pourraient s'impliquer pour euh, régler le conflit éventuellement, pas, pas forcément bah, directement on, mais... Nous, on a remercié toujours le Oman qui euh, prend de, les paroles tout le temps pour le voir un, un traité entre lui et l'Arabie saoudite. D'accord, merci. Alors, merci. Soir. Juste pour euh, reprendre la question de ça tout à l'heure, euh, je voulais parler des sites, par exemple euh, Barakesh, qui a été bombardé. Barakesh, c'est un site qui était loin du conflit. Il n'y avait aucune raison. Euh, moi, je pense que derrière ça, euh, on sait très bien que les Yémenites sont très fiers de leur histoire, de leur passé. Leur histoire aussi unifie les deux Yémen, quelque part, les Yémenites. Et je pense que ce qu'on veut détruire, c'est ça. Et surtout que la, la, la population, les liens qui, qui relient la population, leur histoire, euh, pour moi, c'est plutôt euh, dans ce sens-là. Je ne sais pas si j'ai raison, mais c'est une possibilité. Aussi, euh, on sait très bien que... Euh, L'histoire antique ne s'intéressait pas beaucoup les pays du Golfe et l'Arabie saoudite. Euh, tout ça, c'est considéré comme l'époque de l'ignorance. Il n'y a jamais eu de fouilles, alors qu'au Yémen, on a commencé à s'intéresser à ça très, très tôt. Et, et ça fait, c'est ça la différence aussi, je pense. Voilà. Je pas de questions. Mais... Question dans la salle. Euh, oui. Euh, en fait, j'ai deux questions. Euh, J'avais vu que après les bombardements, <coughs> euh, justement, la jeunesse euh, s'intéresse beaucoup maintenant justement aux goofy. Et donc, euh, est-ce que ça, ça jouera Peut-être qu'ils vont euh, grandir euh, de support, quoi. Et puis, euh, vous n'avez pas trop parlé du, du Hirak je hirak le mouvement du Sud. Donc, est-ce qu'il y a plus de chances de, de séparation Peut-être même bon. Enfin, En parlant avec des, des potes yéménites, il y en a beaucoup qui disent qu'il n'y a pas de solution à part, euh, à part la sécession, quoi. la séparation de l'État. Alors, euh, donc euh, bon, moi, j'ai pas ma boule de cristal. <rire> Ce qu'on peut dire, c'est que... Euh, le calcul de, vraisemblablement de, des dirigeants saoudiens qui ont lancé donc, les bombardements à partir de mars 2015 était que ces bombardements allaient provoquer donc un reflux assez rapide des, des houssistes et des forces de Saleh, et donc disons, une, une avancée assez rapide des forces fidèles donc, au, au gouvernement d'Union nationale. Ce calcul s'est avéré faux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'avancée fulgurante des troupes, depuis, depuis le sud du pays, ou depuis enfin, les, depuis les différents fronts, et euh, les, les, les houssistes, et les troupes d'Ali Abdallah Saleh, donc euh, alliés, enfin disons les gardes républicaines, euh, toutes les, les troupes qui sont restées fidèles à Saleh, et à, sa, à son clan, euh, ont tenu, en de nombreux endroits du pays, et c'est pour ça qu'il y a eu des affrontements aussi très, très, très violents, à Aden, à Taiz et, et encore aujourd'hui. Euh, donc euh, voilà, il n'y a pas eu d'effondrement, il n'y a pas de... Il y a plutôt euh, aujourd'hui une situation... Euh, qui, qui joue en faveur des houssistes et, euh, et d'Ali Abdallah Saleh, puisqu'ils euh, ont tenu bon, euh, même si, après, le soutien de la population euh, est, est variable. Hein, donc, euh, je ne sais pas si la jeunesse, on peut dire que la jeunesse, aujourd'hui, se rallie aux houssistes. Enfin, euh, ce n'est pas forcément un régime très populaire à, à Sanaa, mais en tout cas, il est là. Euh, et, et on peut dire que là, même les étapes les plus récentes, avec la constitution d'un nouveau gouvernement euh, donc, euh, par les, les, les forces hussistes, euh, est une façon d'annoncer à la communauté internationale qu'il va falloir compter avec eux, euh, que, euh, on peut pas, enfin, que le discours qui justifiait euh, donc la, les attaques de la coalition arabe, qui était de restaurer le gouvernement d'Union nationale et le président Hadi à, à, à Sanaa, ce discours-là euh, voilà, n'est plus, plus opératoire sur le terrain. Euh, ce qui veut dire que la situation risque de durer encore un certain temps. Dans cet équilibre-là, puisque manifestement les Houssistes et les forces de salaire cherchent à gagner encore un avant des avantages supplémentaires dans ce dans cet affrontement. Alors ça c'est la première chose. La deuxième, deuxième question que vous posez sur donc les mouvements sudistes, effectivement, la, euh, les affrontements extrêmement durs dans le sud, euh, la situation très complexe dans le sud, euh, le fait que euh, voilà il n'y a, a pas forcément, il s'agit pas d'un affrontement bloc contre bloc actuellement. Selon les endroits, ce ne sont pas les forces, toujours les mêmes forces qui combattent les unes à côté des autres. Par exemple, euh, contre euh, Al-Qaïda et Daesh, il y a euh, dans certains endroits alliance entre des forces qui étaient fidèles à Saleh et des forces euh, qui sont fidèles au président Hadi, Donc, euh, avec des ministres ribales au milieu. Donc tout ça est quand même assez complexe sur le terrain. Euh, et ce qu'on peut dire, c'est que les mouvements sudistes sont quand même très éclatés. C'est-à-dire qu'ils ne constituent pas forcément aujourd'hui une force unique euh, centrée autour d'un mouvement, même s'il si est clair que le mot d'ordre sécessionniste a beaucoup progressé depuis le déclenchement de la crise depuis 2014-2015. Le dialogue national avait quand même été parvenu à une solution qui n'était pas parfaite, mais qui était une solution, on va dire, fédérale, d'organisation fédérale du pays, qui laissait une autonomie assez large à un certain nombre de régions et qui laissait la possibilité à des régions qui jusque-là étaient des régions, disons, délaissées par les deux grandes régions du centre, Taïs et Sanaa, euh, qui laissait la possibilité à ces régions d'exister. De, euh, Donc, euh, je pense que, de toute façon, s'il y a reprise de ce dialogue national, et la seule solution, c'est d'aller dans ce, dans ce sens-là. Parce qu'effectivement, euh, les différents groupes qui constituent le, le pays aujourd'hui ne sont pas forcément d'accord pour en revenir à une solution d'un État euh, très fortement centralisé. Voilà pour... Euh, je ne sais pas si ça répond à vos questions, mais euh, quelques pistes de réflexion. Alors, une dernière, dernière question. Euh, alors du coup, elle s'adresse peut-être pas forcément à vous trois, parce qu'elle concerne plus les antiquités, mais je voulais savoir s'il y avait eu une campagne pour retrouver les offres qui ont été pillées et pas détruites, comme ça avait été fait pour le musée de Bagdad il y a quelques années Est-ce qu'il y a une campagne pour euh, retrouver donc à Bagdad pour, pour les antiquités irakiennes alors à ma connaissance, il n'y a pas de, de, de campagne très organisée, même s'il y a un certain nombre d'individus qui euh, regardent ce qui se passe dans les maisons d'enchères, euh, sur les marchés, les grands, les grands lieux du marché des, des Antiquités. Et pour certains, donc enregistrent, mais il n'y a pas de campagne très organisée comme ça peut être le cas pour, pour l'Irak. Sauf, euh, Sauf erreur, il y a un programme pour le trafic de manuscrits qui est, qui est en cours. D'accord. Alors, je vous remercie au nom de la Bulac pour votre participation. Euh, la soirée est maintenant terminée et la prochaine soirée de l'action culturelle, je fais une annonce pour la suite, est prévue le 24 janvier. Il euh, sera question de la littérature et euh, de ce que la littérature peut dire ou euh, ne peut pas dire face au génocide et à la catastrophe. Donc le 24 janvier. Merci, bonne soirée à tout le monde.